Construire un abri pour le bois de chauffage Explication en image 3 dimensions Pour construire cet abri bois, j'aurai besoin dans un premier temps de 7 bastins de bois de 175 mm sur 63 mm et 3 m de longueur et 3 bastins de 175 mm sur 63 mm et 2,5 m de longueur. L'ossature de cet abri sera constituée de deux panneaux latéraux et un panneau central. Je commence donc par le panneau de droite. Je prends un bastin de 3 mètres et je le coupe à 2,80 m. Ensuite, je prends un autre bastin de 3 mètres et je coupe un morceau de 137 cm. Il me restera donc un morceau d'environ 163 cm. Ajouter à cela un bastin de 2,50 m et j'ai maintenant les quatre éléments qui vont constituer mon premier panneau, le panneau de droite. Pour rassembler ces éléments, j'utiliserai des tirs -fonds de 10 par 100 mm équipés d'une rondelle appropriée. Tout d'abord, je fais des avant-trous dans mes traverses avec une mèche à bois de 10 mm. Puis, je commence par visser la traverse du bas. Je fixe ces éléments de façon à préserver l'emplacement des traverses, ici figurées en jaune. J'utilise pour cela une clé à cliquer bien pratique pour visser les tirs au fond. Pour l'élaboration du deuxième panneau, le panneau de gauche, je procède de la même façon en fixant toutefois les traverses de l'autre côté des montants, comme indiqué sur ce croquis. J'élabore ensuite le troisième panneau, le panneau central, avec cette configuration. Je trace ensuite l'emplacement de mes panneaux, avec un intervalle d'environ 3 mètres entre chacun d'eux, et je creuse les trous de scellement. Avant de mettre les panneaux en place, je les traite avec un fongicide classique, soit au pistolet ou à la sulfateuse, et j'enduis les parties qui seront dans le scellement avec du goudron. Lorsque les panneaux sont placés à leur place respective, je les cale à l'aide de chevrons de 6-8 et je les scelle d'aplomb. Le lendemain, je pourrai mettre en place les grandes traverses. J'aurai besoin pour cela de 6 bastins de 17,5 sur 6,3 et 350 de longueur. Je fixe donc les deux traverses de la façade avant, les quatre autres sur la façade arrière et je donne un petit coup de sulfateuse avec du fongicide. Je mets ensuite en place les chevrons de 6 cm sur 8 cm et 2,50 mètres de longueur. Ils dépasseront en façade de 60 cm environ comme indiqué sur ce croquis. Avant tout, je les perce au bon endroit avec une mèche correspondant au diamètre des pointes de 160. Et je les fixe sur les montants à intervalles de 50 cm environ. Lorsque les 13 chevrons préalablement traités sont mis en place et fixés, je passe à l'étape suivante. Cette dernière étape concernant l'ossature consiste à mettre en place des voliges préalablement traités de 20 cm sur 2 cm d'épaisseur coupées à la demande. Voilà, c'est maintenant terminé pour l'ossature en bois. Je vais maintenant procéder à la dernière étape la mise en place des ondulines pour la couverture. Les ondulines sont des plaques de toile préformées et goudronnées, teintées dans la masse. Elles sont fixées et maintenues par des pointes de 60 mm munies d'un capuchon plastifié qui assure l'étanchéité. Je plante ces pointes à intervalles réguliers, toujours sur une ondulation supérieure. Et voilà, cet abri bois est maintenant terminé. Cet abri bois, une fois bien rempli, pourra contenir aisément jusqu'à 8 tonnes de bois coupé à 60 cm. Pour plus de détails sur les travaux réels de même nature, rendez-vous sur les blogs bâtir-sa-maison.net ou bien Bâtir sa maison overblog.com